Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Star Citizen est un jeu qui possède une grande variété d'armements et la famille continue de s'agrandir avec les Lightning Bolt qui vont bientôt faire leur apparition en jeu. Ce nouveau type d'arme génère plusieurs types de dommages. Un peu de dommages énergétiques, un peu de distorsion et enfin un nouveau type de dégâts, les dégâts étourdissants. Ces nouvelles armes sont issues de l'alignement des planètes, entre l'arrivée des nouveaux types de dégâts, d'une discussion avec l'équipe du lore, et l'avancée du travail de l'équipe des particules. Pour l'instant, il n'y aura que deux armes de cette entreprise disponibles, une arme de poing et un sniper. Le travail de conception de ces armes débute avec le logiciel k où les artistes créent un artwork, puis les modélisateurs 3D utilisent ce travail déjà très avancé pour rester le plus fidèle possible à l'artwork de départ. Évidemment, un artwork ne donne pas d'indication sur la façon d'animer une arme. Cela demande donc plusieurs itérations afin de trouver la bonne balance. C'est d'ailleurs pour cela que le sniper demande à être rechargé à chaque tir car cela permet de rajouter à l'impression de puissance de l'arme. Si vos ennemis sont suffisamment proches les uns des autres, lorsque vous faites feu, une chaîne d'éclairs pourra se créer entre eux, transmettant ainsi les dommages qui réduiront bien sûr à chaque ennemi. Ces armes se distinguent non seulement par le type de dégâts qu'elles produisent, mais aussi par leurs animations complexes liées à leur processus de tir. Lorsque vous ferez feu, vous pourrez voir de nombreuses parties mobiles s'animer devant vous. Cela vaut tout autant pour le sniper que pour le pistolet. Cette arme de pointe fera évidemment moins de dommages que le sniper, mais aura une cadence de tir beaucoup plus élevée. Et bien que ces armes furent un challenge à créer, cela a été un réel plaisir pour toutes les équipes collaborant ensemble afin de donner vie à ces nouvelles armes si particulières. Bien que ces armes soient extrêmement létales, le travail effectué sur cette pourra permettre l'apparition d'autres armes qui, elles, ne le seront pas, telles qu'un taser par exemple. Ces armes pourraient bien sûr vous servir à braquer quelqu'un pour lui prendre tout son argent. Malheureusement, ce n'est pas possible pour l'instant. Mais cela va bientôt changer avec l'apparition de la première itération d'échange entre joueurs. Pouvoir échanger de l'argent ou des objets entre joueurs est quelque chose qu'on en attend depuis très longtemps et qui sera bientôt possible en 3.10. Bien que la première version ne nous permette uniquement de faire des cadeaux de crédit dans un seul sens. Là où avant le seul moyen de rémunérer un joueur pour une action était la création d'un beacon, vous pourrez désormais ouvrir votre mobile class, aller dans l'application dédiée et chercher le nom du joueur grâce au nouveau système qui découle directement de la fonctionnalité de liste d'amis qui a été ajoutée récemment. Il vous suffira ensuite de choisir le montant de crédit envoyé et le tour est joué. Cette fonctionnalité qui utilise le nouveau building block permettant des itérations plus rapides pourra à terme permettre aux joueurs d'ouvrir des fenêtres d'échange où il sera possible de mettre des marchandises contre des crédits ou contre d'autres objets et de voir en temps réel ce que l'autre joueur met dans la balance et de renégocier en conséquence. Lorsque les stations cargo seront en place et que le jeu pourra traquer des entités physiques, il sera alors tout à fait possible de laisser un colis dans une station pour qu'il soit livré ailleurs. Bien que les temporalités soient longues, petit à petit l'univers de Star Citizen se complexifie.